Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et une anecdote ou une réflexion du moment qu'il me semble utile de partager avec vous. Alors celle-ci, euh, elle m'a semblé dans un premier temps inutile. L'utilité m'est apparue plus tard et vous allez comprendre, je l'espère, ou en tout cas, une certaine partie d'entre vous va comprendre pourquoi j'ai imposé comme ça un petit décalage temporel. Il y avait une forme d'élégance à ne pas forcément parler des sujets, trop, trop à chaud. Alors, d'innombrables messages ont exigé de moi que je réagisse à la disparition d'une personne dans un couple d'influenceurs, de, de, de, au titre que j'en aurais parlé une fois. Je m'y refuse, euh, premièrement parce que je ne vous dois rien et vous n'êtes pas en mesure d'exiger des réponses. Vous pouvez, dans le meilleur des cas, les demander, mais rien ne m'oblige à me justifier, et puis secondo, parce que je n'y suis strictement, euh, encore une fois, pour rien, mais euh, je souhaitais quand même, hein, néanmoins, partager le fruit d'une réflexion qui dépasse cette, euh, cette pauvre et dramatique et tragique histoire, et euh, je souhaitais évoquer avec vous euh, là, une récurrence, vous savez que quand on a un petit peu l'esprit de système, on a du mal à se passionner pour les cas particuliers et on cherche en fait les interactions entre les cas, les relations de, de, de causalité, de, de, de conséquences, de, de, de féodalité, d'engendrement de, de, de, euh, mutuel. Et, et je remarque, en élargissant la focale, un certain nombre d'issues dramatiques, euh, voire tragiques parfois, à des, des histoires d'influenceurs. De, et j'en ai tiré trois, trois pièges. Je pense que tous ces couples qui se retrouvent, allez, dans le meilleur des cas, disons, en défaut de paiement, puis dans les pires des cas, euh, en divorce, en contentieux, voire en, en, en abus, en violence, euh, voire en sévice, voire en, voire en suicide, eh bien, euh, je pense qu'ils tombent dans le piège de trois logiques qui s'imposent à eux du moment qu'ils... Formaliste, un pacte avec le diable euh, je vais vous les livrer tout de suite et puis euh, on laissera bien le plan à l'écran pour vous vous y repérer la première est une logique d'autophagie la seconde est une logique prostitutionnelle et la troisième est une logique consumériste l'autophagie euh, je pense que le, le meilleur moyen de vous l'expliquer de vous dire euh, ou de vous redire pour les plus anciens à la chaîne cette anecdote qui s'était produite chez, dans les studios de la Maison-Mère, maison vous savez que pendant un certain temps, nous étions conviés chez, chez YouTube, non seulement à filmer, mais également à des, à des, à des stages. Alors à, à chaque palier d'abonnés, je crois qu'il y avait 20 000, puis 200 000, etc., vous avez le droit de rencontrer votre coach et puis d'autres créateurs de contenu. Alors à 200 000, j'ai rien eu, hein, on se demande pourquoi, mais à 20 000... Euh, j'avais eu mon étape, j'avais eu mon petit badge et j'avais eu ma rencontre avec le, le protagoniste du, du stage. Et puis, comme c'était long et que j'avais peur de m'y ennuyer, j'étais accompagné par la copine Armel qui, à la pause déjeuner, m'avait dit Mais vous êtes une quinzaine, il n'y a que toi et un tel qui avait un contenu à vendre. Donc, moi, c'était bon, mes fameuses une formation sur les sciences humaines et puis il y avait euh, je ne sais plus qui vendait je crois des, des, clips de, des, des, des clips de musique et en fait sur la, sur la quinzaine de créateurs de contenu nous deux avions une boutique et en fait les 13 autres n'avaient absolument rien à vendre et pourtant venaient glaner des moyens de construire qu'on appelait un audimat à l'époque désormais on appelle ça des, des viewers ou des, des followers et elle me disait mais en fait c'est comme si ces gens étaient obsédé à l'idée d'ouvrir un restaurant, mais n'avait pas de menu, il n'avait pas de produit, il n'avait pas de chef, il n'avait rien à servir. Et là arrive la logique d'autophagie. De la même façon que l'on dit quand un business est complexe, coûteux et qu'il semble gratuit pour vous, on vous dit souviens-toi que si ça te paraît gratuit, c'est parce que le produit, c'est toi. De la même façon que quand dans un briefing, on entend que ça se moque. De quelqu'un, mais qu'on n'arrive pas à dire de qui, bah c'est qu'en général, euh, si vous n'arrivez pas à dire de qui, c'est que c'est de vous. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Bien de la même façon, quand on ouvre un restaurant mais qu'on n'a pas de menu, et bien ce qu'on finit par servir euh, en chair à saucisse, c'est soi-même. C'est ce que j'appelle la logique autophage. Et elle s'imbrique dans les deux suivantes, vous allez le comprendre comment. La logique prostitutionnelle, c'est que tu ne peux pas laisser des inconnus. « Entrer chez toi et en sortir pour de l'argent impunément hein. ». C'est la tentation de la prostitution, la vraie ou la symbolique. Alors les symboliques, ça peut être le, le mannequinat, le trafic d'influence euh, sur les réseaux, etc. Le qui, d'ailleurs, euh, développe comme toutes les activités comme ça, non créatrices de valeur et consistant à dévoiler des parties de son intimité, toutes ces activités, quelles qu'elles soient, développent développe presque toujours les mêmes troubles de, de comportement, troubles de l'attention, addiction, dépression, dépenses erratiques, isolement, pensées suicidaires, etc. Louer son intégrité se fait toujours au prix d'un sabotage de son intégrité. Euh, des exemples nombreux et récents à l'écran, le plus récent d'entre eux ne datant que de trois jours, à trois jours avant le tournage de cette, de cette fournée, Miss Amérique. 2019, hein, donc on peut difficilement quand même faire plus, plus actuel, Nice-Amérique 2019, ah, c'est défenestré. Hein. Donc, euh, encore une fois, euh, quand vous décidez, logique A, de vous servir à manger aux autres, avec logique B, euh, un principe de péage, hein, c'est-à-dire je vous livre des parties de mon anatomie, ou je vous livre des, des moments euh, intimes avec mes enfants, ou je vous livre des, des secrets d'alcôve de mon divorce ou de mon euh, amant ou de ma maîtresse, eh bien, euh, on cumule une logique autophage et une logique prostitutionnelle qui donne, euh, encore une fois, un minima euh, des troubles et des pathologies et à maxima, euh, eh bien, on, on en vient à, à atteindre à sa, propre, à sa propre intégrité, hein, encore une fois. Il n'y a pas de prostitution qui aille sans ardoise à payer derrière Sinon ce serait, ce serait trop simple. Je renvoie pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet à, ma, à mon podcast de 6 ou 7 épisodes sur le, sur le sujet où ma copine Lou disait que ça avait l'air très simple au début et puis qu'à un moment on, s, on se met à prendre des douches d'une heure et demie et à un moment on se met à, à perdre du poids, à se gratter, à se détester. Et bien bah oui, ça c'est l'addition qui, qui arrive dans la logique prostitutionnelle. Et la troisième logique qui vient compléter, on va dire, la spirale infernale, c'est la logique consumériste. Et oui, dans la mesure où ce que l'on monétise, c'est le nombre de vues et rien d'autre, eh bien, on rentre dans un certain nombre de tendances. La tendance au défi, la tendance à l'instabilité chronique, la tendance à l'hyperbolie de la promesse. Vous allez me dire, oui, mais toi aussi, tu es sur YouTube, toi aussi tu veux faire des vues. Mais évidemment, personne ne veut pas être regardé, mais moi, mon revenu, YouTube, c'est 5% à peu près de mes revenus globaux. Quand je décide de publier une vidéo qui s'appelle « Extrait de séminaire », je sais que je ferai un score inférieur de 3, 4, d'un facteur de 3, 4, voire 5, par rapport à une vidéoscopie sur un thème un petit peu chaud, un petit peu croustillant. Mais je sais que c'est une vitrine pour ce, pour ce produit séminaire que je vendrai euh, par, par dizaines. Et donc j'accepte de troquer parfois des audiences modestes contre l'exposition d'un contenu plus exigeant. Mais dans la mesure où votre seule rémunération, c'est votre audience,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 La tendance au défi qui est une fabrique à faux suspense, donc X jours pour euh, changer, de, changer, de, changer de vie, changer d'endroit, changer de maison sans changer de corps. L'instabilité chronique, hein, donc les, les youtubeurs lifestyle déménagent tout le temps, car un youtubeur lifestyle c'est quelqu'un qui doit toujours dépenser toujours plus d'argent, et l'immobilier est souvent la plus grosse dépense qui, qui soit. Les youtubeurs voyagent, changent tout le temps de pays. Les youtubeurs auto, hein, moi c'est plutôt cette, euh, cette frange que je suis. Et eh bien, euh, commence avec un ou deux modèles fétiches, puis rapidement on se retrouve car les, les, les vidéos récurrentes sur le même modèle d'auto, quelles qu'elles soient, finissent par lasser. Donc, ils se retrouvent à changer tout le temps et finalement à même plus avoir le temps de les, de les, de les conduire. Les youtubeurs couples également ne sont pas épargnés par cette logique et sont gagnés par une instabilité chronique, sans doute réelle par moment, simulée à d'autres, avec rétroaction mutuelle. Hein. C'est-à-dire qu'on peut s'antagoniser réellement en ayant commencé par simuler des disputes en, euh, en ligne, comme on peut, de la, à, à l'inverse, tomber amoureux parce que l'on jouait un couple à, à l'écran. Et euh, petit c, l'hyperbolie de la promesse, appelée dans le jargon, ah oui, le fameux, on commence par un c, le fameux clickbait, qui engendre forcément euh, des prises de, de liberté avec la réalité autrement dit des mensonges donc du fact-checking donc des accusations d'avoir menti donc des micro-agressions donc des euh, droits de réponse puis des vraies agressions puis un sentiment de persécution euh, je prendrai à ce titre l'exemple non pas celui que vous attendez pas celui que vous croyez j'ai dit que je n'en parlerai pas directement je prendrai à ce titre d'exemple là une famille d'influenceurs américains la ace family qui euh, se plaint d'avoir perdu son logement à cause des haters, qui se plaint de ne pas arriver à convaincre un bailleur de les reloger à cause des haters, euh, alors qu'en réalité c'est parti effectivement d'un certain nombre d'exagérations de, ayant donné lieu à du fact-checking, à un drama, à de nouvelles exagérations et cette fois-ci à un vrai mensonge, re-fact-checker. Et donc cette spirale se termine par, en général, un sentiment de, de, de, de persécution, parfois même confirmé par une persécution réelle parce que quand on a une audience suffisamment grande, structurellement, il y aura toujours une bande de tarés pour venir chercher où vous habitez et faire vos, faire vos poubelles, et là on rentre dans la spirale des, des, des, des psychopathologies. La morale de cette brève histoire, c'est que 1, tout le monde n'est pas fait pour un métier public, 2, euh, vous avez tout intérêt et pour une fois il y a consensus de la part des anciens à garder votre situation financière et votre situation familiale le plus privé possible. Euh, et que trois, si vous pensez vraiment avoir une plus-value et la rendre publique, euh, sachez le prix à payer de la notoriété et faites-le en conscience mais par contre vous pourrez difficilement venir vous, vous, vous plaindre. Quoi qu'il en soit, Miss influenceurs, starlet, diva, couples en vue ou moins en vue. reposez tous en paix.